Salut les rôlistes, on se retrouve pour la question numéro 20 de RPG A Day 2017, que le temps passe vite, nous voici déjà au 20 août. Alors la question est, quelle est la meilleure source pour trouver des jeux de rôle épuisés euh, Donc bah internet évidemment mais sous quelle forme euh, Le jeu de rôle épuisé, je, en France, euh, je pense que le, une des meilleures sources, des plus grosses sources, c'est euh, la partie euh, je vends sur euh, Casus No. Le, le grand forum de, de rôlistes euh, qui existe depuis des années, Casusno, euh, possède une très très bonne section euh, de, de vente. Euh, après j'ai découvert que par le plus grand des hasards, si on est un petit peu patient, sur le bon coin, en cherchant autour de soi, et bien quand on cherche des jeux de rôle, ils sont en général, euh, en général en vente à des tarifs très honorables, et, euh, et ça peu importe l'origine du jeu, qu'ils soient encore publiés ou pas. Donc, euh, donc voilà, je dirais, première source pour obtenir des jeux de rôle épuisés, Casusno, en France en tout cas. Et, euh, et deuxième source, bah les petites annonces, qu'elles soient sur d'autres forums ou sur, euh, ou sur le bon coin et, et assimilé. Mais Casusno, si vous ne connaissez pas, foncez, Casusno, il y a plein de super ventes. Voilà, c'était la question numéro 20 de RPG Day 2017 et on se retrouve dès demain. Ciao les rôlistes